Nous sommes sur le campus de formation des métiers de l'artisanat Rivezalte et nous sommes donc dans l'espace dédié à l'exploitation de la fibre optique. Alors grâce à l'école des plombiers du numérique qui est portée par la fondation Impala venir, qui a un fort but social, nous apprenons le déploiement de la fibre optique à travers la ville, donc à partir d'un central comme ça pouvait exister sur la téléphonie jusqu'à l'abonné final au client qui souhaite souscrire une offre de fibre optique. Ici on enseigne le métier de monteur-câbleur. C'est une formation qui est très courte, en 400 heures sur le plateau technique que nous avons à l'intérieur et à l'extérieur. Nous allons donc travailler le déploiement dans la partie théorique et pratique de la D1 et la D2. Avec la D1 et D2 nous voyons donc sur la partie théorique et pratique le déploiement en souterrain, le déploiement en aérien. Et nous voyons aussi la D3, donc tout ce qui est raccordement entre l'abonné et la D2 la jonction avec la D2. Et nous complétons aussi la formation en entreprise pendant 150 heures. Donc au total, avec ces 150 heures plus ces 400 heures de formation euh, ici, sur le campus de Rivesaltes, euh, nos jeunes peuvent partir, donc être embauchés, seront autonomes sur les chantiers. En plus de ces 550 heures qui est apportée à nos apprenants, euh, nous avons aussi une grande force, c'est qu'ils soient habilités à travailler et sur la, en voirie avec l'AIPR, et au niveau domaine électrique avec l'UH0, B0 et le Cass nacelle qui leur permettra de pouvoir être dans tous les postes, que ce soit autant dans la D1, la D2 ou la D3. Quel que soit le profil de nos stagiaires, en 4 mois, ils sont formés en tant que raccordeurs euh, monteurs à fibre optique et euh, nous avons un taux d'insertion qui avoisine les 80%. Ce qui me motive tous les jours de venir travailler, c'est de savoir que je vais pouvoir, avec l'équipe qui est en train de se former, avec euh, ben, ce qui était des candidats et qui deviennent des monteurs, accordeurs, une équipe et euh, les accompagner vers l'emploi. Voilà, C'est euh, pour moi le plus important parce que je sais qu'il y a des débouchés, je sais qu'il y a du travail à la sortie et il faut juste qu'ils apprennent et des compétences personnelles et des compétences techniques. Nous, dans le département, que nous soyons entreprise, équipe pédagogique ou stagiaire, nous sommes tous des acteurs de l'aménagement de notre territoire.